Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 30 août 2021, déjà Qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour ce... à partir de ce lundi 30 août 2021 On va regarder ensemble euh, le climat planétaire et puis après je vous parlerai à la fin euh, des planètes que j'aime bien, celles qui nous veulent du bien en fait, parce qu'il y en a qui, qui entrent euh, dans le signe de la Balance, et elles sont tout à fait sympas, donc je vous en parlerai un petit peu. Donc globalement, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer Il y a avant tout le Soleil, la condition solaire, la condition solaire. Il est euh, le Soleil, il est dans le signe de la Vierge et lorsqu'il est dans le signe de la Vierge et il n'est pas tout. Celle dans le signe de la Vierge, il y a Mars aussi l'action, la volonté, on va en parler donc, soleil, principe de force, de vitalité, d'assurance de, de dynamisme, de, de lucidité de conscience, pour qui pour qui est-ce qu'il est heureux, harmonieux, positif Alors, lorsque le Soleil est en Vierge, il veut du bien à mes Vierges, bien évidemment, bon anniversaire, il veut du bien aussi à mes Taureaux, à mes Capricornes, et puis si on regarde par le jeu d'extension, des rapports ce qu'on appelle de de 60 degrés, il veut du bien aussi à mes Cancers et à mes Scorpions, vous cinq, donc hein, je les refais, les gagnants de la semaine au niveau de la force, de la lucidité, de la vitalité, de la vision d'ensemble qui est meilleure, on le refait dans l'ordre du zodiaque cette fois-ci, Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion, Pion Capricorne, vous cinq, la vie est belle. Enfin, la vie est belle, c'est une façon de parler. Dans tous les cas, les apports au niveau des énergies vitales de la condition solaire sont optimisés pour les cinq en question dont je fais partie. Moi, je suis de la Vierge aussi. Donc, on est dans cette bonne configuration qui nous apporte plus d'assurance, tout simplement. On est plus fluide sur le plan relationnel, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre En parallèle de ça, il y a également Mercure. Moi j'aime bien regarder Mercure, la communication. Mercure, c'est une planète. Il y a trois planètes qui sont fondamentales au niveau de ce qu'on appelle les outils. Il y a à la base le couple, ce qu'on est extérieurement, soleil, les objectifs, lune, ce qu'on est à l'intérieur, hein, d'un point de vue émotionnel, racine, histoire, enfance. Euh, c'est un binôme, hein, soleil conscient, lune inconscient, extérieur, intérieur, toujours pareil. Puis on se souvient, hein, l'ascendant, c'est l'image qu'on projette. Hein, c'est quand on dit bonjour à quelqu'un, on dit bonjour à son ascendant. Voilà. donc quand je fais des horoscopes, euh, quelle que soit l'influence si ça concerne l'ascendant, ça va concerner l'image que vous projetez si ça concerne votre soleil de l'horoscope, ça concerne votre approche de la vie votre force vitale, et si ça concerne la lune, ça concerne votre sensibilité donc c'est vraiment multifactoriel en fait, voilà, on peut l'élargir et le voir de façon plus globale bref, on a compris qu'il était les 5 gagnants de la semaine on les refait hein, vite fait comme ça, taureau, cancer, vierge, scorpion et capricorne vous cinq la vie belle, voilà c'est dit qu'est-ce qui est -ce qu en parallèle de ça après je regarde ce qu'on appelle les outils les outils, il y a Mercure, la façon dont on communique, Vénus, la manière dont on aime, et Mars, la manière dont on agit. Donc ces trois-là, ils sont importants parce qu'ils nous donnent des indices précieux sur la façon dont on s'appuie sur nos, nos, nos talents naturels pour communiquer. Et Mercure, je vais commencer par lui, Mercure, cette semaine, il, est, il vient de rentrer en balance. Lundi 30 août 2021 à 5h11 en temps sidéral, ce qui fait en gros 7h en métropole. À partir de 7h, lundi matin, Mercure nous veut du bien. Mercure, la communication, les échanges, l'intelligence pour certains, l'aptitude à faire passer le message, à trouver le bon angle, à s'adapter aux situations, c'est le boule de Mercure. Mercure, dans le signe de la balance, il va, comment dire, il va appuyer sur, une, sur un ressort qui est tout à fait délicieux, c'est pour ça qu'il m'intéresse. Le ressort délicieux en question, c'est cette rondeur douceur qui est associé entre Mercure, le mental, la com, hein, l'échange, l'adaptation, encore une fois, et la balance qui est un signe d'harmonie, de paix, d'équilibre, de douceur, de souplesse, de compromis, d'entente en fait. Et lorsque Mercure est dans ce signe euh, de la balance, donc euh, après je vous dis à qui veut du bien, mais vous le devinez déjà, donc il, il prend cette couleur globale qu'il distille à nous tous, c'est ça qui est sympa, euh, cette couleur de rondeur, de, de propos choisis, de mots doux, il y a un côté poète, il y a une sorte de, de réflexion d'harmonie du verbe avec Mercure en balance. Il y a une, y a une disposition à l'esthétisme, à l'élégance, à la fluidité oratoire, à, à, à chercher l'entente, le compromis, le mot qui va bien, pour que, pour que ça rentre dans l'oreille, pour qu'on évite les aspérités, C'est tout à fait délicieux. Et puis, c'est à droit. Et puis, c'est tout bête, hein, mais le, mes, le, le message passe beaucoup mieux quand Mercure est en balance. Allez comprendre pourquoi. On se doute un peu, quand même. Hein. Si on dit des choses gentilles, positives, arrangeantes, ben c'est drôle, mais en face, on vous entend mieux. Ça marche super bien, je vous assure. On le sait, de toute façon. Bref, Mercure en balance, à qui veut-il du bien À mes balances. Premier service, c'est chez vous que ça se passe. Mes gémeaux, mes versos, hein, vous trois, mes signes au niveau de la com, enfin fait, c'est tout fluide. Et puis, euh, si une pète est belle en balance, elle est belle aussi pour mes lions et pour mes sagittaires. Ça fait 5. Toujours les mêmes. Hein. Ceux qui sont concernés, les deux qui sont à 60, les deux qui sont à 120 degrés. Voilà comment ça fonctionne. Donc, excellent au niveau de la com, euh, ces planètes qui nous protègent, elles s'en font partie, on a deux là, actuellement, il y a ce Mercure qui est tout à fait heureux pour trouver euh, l'harmonie intellectuelle, le, le, le, vous m'avez bien compris, hein, trouver l'entente, on choisit ses mots, on ne rentre pas dans l'art, on ne passe pas en force, ça à rien, quoi, hein. vraiment, ça ne paye pas. En revanche, euh, un compromis intelligent à trouver, le climat s'y prête. Et puis surtout, surtout, la deuxième qui nous vaut du bien, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, Vénus, c'est la vie affective, la vie amoureuse, Vénus, c'est notre disposition à aimer, à séduire, à plaire, à besoin de câlins, de contact c'est notre lien humain. quoi. Si je vous le refais vite fait, la synergie, elle fonctionne comme ça. Mercure, c'est notre talent pour être dans l'échange, l'anégo, l'adaptation. Vénus, notre aptitude à être dans l'affect, dans l'amour, dans le lien aux autres. Et Mars, c'est l'action, la volonté, on retrouve les manches, comme j'aime bien le dire. Donc, les, les trois forment une synergie qui est quasiment indissociable lorsqu'on veut faire les choses bien. Tout simplement. Il faut, faut voir vraiment, avoir une vision d'ensemble des choses, il faut prendre les trois. Et donc, Vénus en balance, elle est magnifique. Je vous en fais un roman, j'en profite, parce qu'elle n'est pas toute l'année en balance, elle passe vite en plus. Donc, elle y est encore pendant toute la semaine. Excellent au niveau du charme, de la douceur, de la souplesse, du savoir-faire relationnel et humain pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes versos, toujours les mêmes hein, pour le coup, là, comme Mercure et puis également pour mes lions, hein, charme, mes lions, et puis mes sagittaires, mes sagittaires. N'allez pas en déduire, j'ai une préférence pour les sagittaires. Ce que j'aime chez les sagittaires, c'est leur optimisme, leur joie de vivre, leur chaleur communicative, leur disposition plus qu'heureuse à remonter le moral des autres, et cette force d'optimisme, elle, elle est formidable, elle n'a pas de prix. J'aime je, je, beaucoup cette, cette disposition d'esprit-là, et puis cette générosité. Jupiter gouverne le Sagittaire. j'en fais pas plus. Bon, voilà, c'est dit, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre Il y a Mars, Mars, la volonté, l'action, on y arrive, c'est le troisième pilier. Mars en Vierge comme le Soleil, Mars en Vierge, il apporte énergie, force, vitalité, mais il a une particularité quand il passe dans le signe de la Vierge, c'est qu'on associe deux informations, l'action c'est Mars et la Vierge c'est la précision donc ça donne généralement des profils qui aiment le travail bien fait le côté perfectionniste, méticuleux euh, parfois même un peu maniaque hein, voilà, un peu pinailleur, en un mot hein. et donc il y a ce côté là euh, donc ceux qui ont Mercure en Vierge vous êtes des formidables euh, exécutants pour faire du boulot parfait, nickel etc. En revanche Mars en Vierge a parfois un petit peu du mal à faire des compliments à ceux qui font de leur mieux mais ils font ce qu'ils peuvent donc quand quelqu'un à Mars en Vierge, si vous avez Mars en Vierge, une chance sur 12 toujours pareil. Pensez toujours à prononcer, énoncer, exprimer des encouragements auprès de ceux qui en ont besoin, parce que vraiment, je vous assure qu'ils vous en seront reconnaissants. Puis, il y a un principe d'écho. Euh, si vous projetez, si vous mettez en lumière ceux qui sont autour de vous, chez ceux qui sont autour de vous, ce qu'ils font de bien, eh bien, ça réveille une dynamique qui est tout à fait délicieuse, qui est qui vous renvoie la co Quand Vous, quand si on fait quelque chose de bien, on rentre, on met en place ce que j'appelle les spirales vertueuses. Mais sur le plan relationnel l'humain ça marche pas mal hein. puis si vous faites des compliments ou dites des gentillesses à quelqu'un et qu'il vous envoie bouler bah, n'insistez pas quoi, hein. c'est que le terrain pas joué voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai également dans le ciel euh, Jupiter, euh, Saturne, toujours en verso, toujours en verso, Jupiter, la chance, ils sont tous rétrogrades en ce moment, tous, toutes les planètes lentes. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, les gros gros trucs, hein, les, les choses qui nous influencent sur des semaines, voire des mois, voire parfois des années quand c'est Pluton, ben, ils sont tous en marche rétrograde. Alors, c'est pas dramatique les marches rétrogrades, moi je ne fais jamais un laïus de, de stress, de toute façon, je suis anti-stress, hein, ça, vraiment ça ne vous fait pas du bien le stress donc il faut mieux rigoler, être positif, souriant, bienveillant et puis évacuer euh, tout ce qui ne ressemble pas à ça ça marche très bien mais c'est un vrai luxe j'en ai conscience. et toutes ces planètes rétrogrades sont stand en stand-by profitons-en hein. en revanche on va avoir euh, une succession, je les ai notées, j'ai fait ma petite note là, pour bien me les mémoriser je fais mes horoscopes avec ça ils euh, reprennent leur marche directe. Attention, je vous ferai des trucs d'ici là. Euh, Saturne repart en marche directe, donc revient euh, actif plein pot à partir du 12 octobre. Pluton à partir du 7 octobre et Jupiter à partir du 19 octobre. Donc on a trois là qui redémarrent euh, à la mi-octobre. Ça va être costaud. Je ne sais pas trop en toute honnêteté encore comment les interpréter, mais on va y réfléchir d'ici là. On trouvera des options et des, des hypothèses en fonction de ce qui va évoluer autour de nous. Bref, pour l'instant accalmie, dirons-nous. Euh, essayons de faire en sorte que ça persiste un peu. Euh, voilà. Hein. Bon, les planètes qui nous veulent du bien, je vous le rappelle, je vais terminer par ça. Quand on regarde un profil, hein, que ce soit le vôtre, le mien, euh, celui de notre meilleur ami, la personne de nos vie, etc., on va essayer de comparer, on va essayer de comprendre euh, déjà ce que quelqu'un veut, donc ascendant, quelle image, soleil, l'objectif, l'une, l'instinct, ça c'est très clair, et puis ensuite on va regarder comment on communique avec Mercure, parce que vous avez des personnes qui communiquent de façon très stable, très calme, hein. des signes de terre en général, ils n'aiment pas aiment pas quand ça, quand ça crie, et puis là en ce moment Mercure est en balance, donc c'est un plus, un plus, un plus manifestement pour trouver le mot juste pour euh, ne pas monter dans les tours, pour euh, calibrer son information, calibrer sa communication, pour que on optimise la réceptivité en face. Hein. Plus on va utiliser ce mercure en balance qui nous colore collectivement, pour trouver le compromis de l'écoute, je te comprends, je comprends ton point de vue, c'est une hypothèse, c'est un point de vue, on ne dit pas euh, t'es un CON, t'as rien compris, ça passe pas du tout, du tout, du tout, du tout, En revanche, hein, de, toutes les méthodes qui consistent à amortir, à arrondir, et eh bien finalement, l'information qu'on veut soi-même faire passer, et eh ben, pénètre beaucoup plus profondément dans l'oreille de l'interlocuteur, voilà où je voulais en venir avec les planètes qui nous veulent du bien, et puis si on rajoute là, la cerise sur le gâteau, hein, avec la présence de Vénus, l'amour dans le signe de la balance, euh, j'en fais un peu des caisses sur Vénus en d'avance mais c'est vrai que je l'adore, hein. elle n'est pas en déduire parce que j'en ai une, je la soigne, mais non, non, tout simplement, euh, elle accorde à ceux qui l'ont une, une volonté plus plus marqué de d'éviter les bagarres, les conflits, les tensions, les rapports de force, les tensions, etc. Et, et toujours de mettre la goutte d'huile sur le plan relationnel pour qu'on apaise, pour qu'on soit en paix, en paix, hein, que ça se passe bien, qu'on se rapproche, que ça se passe bien, euh, qu'on ait des relations amoureuses, affectives euh, les plus épanouies possibles et qu'on ait en face euh, le moins d'aspérité de tensions, de bagarres et de conflits. Voilà, c'est le boulot de Vénus. En ce moment, elle est si belle, si belle dans le signe de la balance, qu'il faut vraiment qu'on en profite, c'est dit. Voilà. Bon, bah on a fait un petit tour, c'est un, un petit horoscope, presque de la rentrée, hein, lundi 30 août. Euh, merci, merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci, je vous je, ai j'essaie je, de répondre parfois, hein, un peu compliqué, je ne pas réponse à tout, je fais au mieux. Euh, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. On échange des bonnes énergies, c'est toujours des spirales vertueuses, en fait. Euh, voilà. Euh, J'ai eu des messages sur Olivier qui, qui avait mis en stand-by les pour le mois d'août, c'est normal, on était en vacances, hein, on ne peut pas bosser tout le temps, et puis mais il a fait un truc super génial, il, il, a, il a fait un truc beaucoup plus construit, euh, voilà, c'est plus construit, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un truc vachement précis, avec justement toutes les planètes, Mercure, Vénus, Mars, pour les mois qui viennent, donc il a ça dans les tuyaux, il s'en occupe, il fait ça divinement bien, je suis très content, euh, Super quoi. Donc il va vous parler de ça, il va proposer ça. Je crois qu'il va essayer de mettre un lien dans la vidéo. Enfin bon, on verrait bien. Euh, dans tous les cas, merci, merci, merci. On se dit à la semaine prochaine. Je vais vous faire la nouvelle lune. Là. Je vais m'y mettre. À très vite.